J'ai perdu la foi en Dieu, Mes yeux au-dessous des cieux, Je doute que l'enfer existe, J'ai perdu la foi en Lui, J'ai perdu l'envie de rire, Mes jolis parfaits sourires, J'ai souffert le vrai martyr, depuis que j'ai connu l'ennui. Je ne sais quoi dire et dire. Ce n'est-ce que je vis le pire. Avant de penser à fuir les nuits qui succèdent la nuit. Est-ce moi devenu vieux dans un milieu très odieux pour mal sentir le fardeau du temps qui m'a détruit, ou c'est l'odieux contagieux du nul mafieux insidieux qui nous fait croire ainsi pour ne pas instruire l'autrui. J'ai perdu l'envie de vivre, comme il se doit, je suis ivre. Je vis seulement pour survivre, ça y est maintenant je suis cuit. Je suis en quête de l'amour, qui refuse la vie en cours. Pourrais-je faire cesser ma peur, le courageux que je suis Le ciel m'a toujours offert de vrais beaux cadeaux ouverts. Mais derrière ces cadeaux ouverts, l'inattendu se produit. Comme si je vis le même jour dans une vie qui me joue un tour. Après qu'elle était soleil, elle est porteuse de pluie. Je suis vraiment condamné à fuir le poids des années. Malgré la présence de Belle, qui m'a reparlé depuis, que je l'ai connu le jeudi, ce fameux très beau jeudi, qui a vu mon cœur tomber, vivement parfaitement séduit, vivement parfaitement séduit,